Eh bien, je suis avec Carole Védé, euh, en direct de Onois-Emery. Bonjour Carole, vous êtes directrice de Mots et Merveilles. Qui sont les adultes qui viennent frapper à la porte de votre association Alors, ce sont des personnes qui ont des difficultés pour lire et écrire des consignes simples de la vie courante. Elles éprouvent également des difficultés pour communiquer à l'oral, parce qu'elles manquent de vocabulaire pour s'exprimer. Certaines maîtrisent peu ou pas la langue française et toutes ont comme point commun d'être éloignées du numérique. Alors, quelles sont leurs motivations pour réapprendre à écrire Alors, les motivations, elles sont multiples, diverses, toujours très liées euh, à leur vie personnelle. Très souvent, euh, les jeunes parents prennent conscience de leurs difficultés au moment où ils doivent euh, scolariser euh, leurs enfants. Ils aimeraient être autonomes pour remplir euh, les formulaires euh, scolaires, euh, pour accompagner euh, les devoirs euh, de leurs enfants. D'autres viennent aussi chez nous parce qu'ils souhaitent trouver un emploi, ce qui nécessite des prérequis, notamment pour répondre à une offre d'emploi, pour comprendre le vocabulaire euh, métier, pour lire les consignes de sécurité. Et puis bien souvent, euh, cela nécessite de passer par une formation qualifiante, euh, éventuellement aussi de passer un, un permis de conduire pour être euh, mobile. Alors, comment votre association Mots et Merveilles, bien joli nom d'ailleurs, euh, s'y prend-elle pour réapprendre à ces adultes euh, à, à lire Alors, on propose des formations à la carte complètement adaptées aux, aux besoins de la personne. Pour y répondre, on propose des, des cours particuliers avec des bénévoles formés par l'association les formations leur permettent de bien identifier euh, les difficultés des personnes, mais aussi euh, les leviers sur lesquels elles vont s'appuyer pour travailler. On a des personnes qui vont venir, par exemple, euh, pour... Euh, Pouvoir envoyer des SMS ou lire des SMS, ben on va travailler aussi avec euh, le smartphone. Les, les demandes peuvent être très très simples. Mais en tout premier lieu, ce qu'on doit faire, c'est euh, réconcilier euh, les personnes avec euh, l'écrit, la lecture, et maintenir leur adhésion dans le temps parce que les parcours peuvent être mmh. très, très longs. Les méthodes utilisées sont très diversifiées et mixtes. Euh, on utilise la lecture, euh, la méthode globale, la méthode syllabique, euh, la méthode gestuelle. On utilise aussi euh, de nombreux outils, euh, notamment euh, euh, des outils qu'on peut créer nous-mêmes. Alors, Ce sont des tapis de lecture euh, qui vont s'appuyer sur des albums jeunesse. La littérature jeunesse est très riche et, et parfois plus accessible pour permettre au public de réapprendre. Et puis, elle traite aussi des faits de société. Enfin, elle concerne aussi les adultes, euh, finalement. On va leur proposer aussi des ateliers culturels qui sont menés par des artistes pour développer le vocabulaire. Dès lors qu'on développe leur vocabulaire, on facilite l'apprentissage de la lecture parce que sans vocabulaire, on ne met pas de sens dans ce qu'on déchiffre et donc on n'a aucun plaisir à lire et on décroche plus facilement. Euh, et puis ensuite euh, bah, c'est euh, des méthodes euh, de lecture euh, pour les didactiques pour les bénévoles donc ça peut être la méthode globale la méthode syllabique, la méthode gestuelle et très souvent un mixte des trois pour euh, pouvoir aider au mieux possible les personnes Eh bien merci Carole longue vie à votre association et on peut tout ouais. savoir sur elle en allant sur librecomme Très bien, merci.